Je vous présente ma toute première caméra qui a maintenant euh, 13 ans déjà. A euh, l'époque, je l'avais acheté aussi cher que coûté m'a écouté ma Blackmagic Pocket d'occasion. Ça fait mal quand on se rappelle que la qualité était de 480p, je pense. Très loin du HD qui n'est arrivé que un ou deux ans plus tard, donc je me suis complètement fait enfumer sur celle-là. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de réessayer pour voir de quoi ça a vraiment l'air de finir avec cette vieille merde. Est-ce que c'est aussi pourri qu'on peut s'y attendre ou est-ce que c'est quand même un petit peu récupérable Eh ben on va essayer ça tout de suite. Oh Oh my god, il reste de la batterie après tout ce temps. Oh le bon vieux message de détection de chute. Bon en fait il a fallu que je la recharge et il y avait pas assez de batterie. Euh, comment on fait pour aller dans le menu là-dessus C'est quoi ça Oh damn Mandel. Comme ça, point d'interrogation. What <rire> Une seule solution. Il y a un faux contact entre la batterie et la caméra, donc j'ai dû la brancher là, pour aller euh, gosser dans le menu. Euh, je pense que le plus impressionnant là-dedans, c'est que c'est la bonne date, 13 ans après. Ce qui est nettement supérieur à mes caméras modernes, qui oublient en une semaine dans quelle année nous sommes. Oui, je parle de toi. Bon, alors, il y a certaines choses qu'il faut encore que j'essaye de comprendre, parce que par exemple, là, j'ai mis en mode manuel, mais on voit que la luminosité s'ajuste automatiquement. Donc ça, ça ne va pas du tout. Si je veux réussir à filmer quelque chose de potable, il faut absolument que ce soit entièrement manuel. J'ai trouvé. Alors, c'est très amusant parce que les réglages manuels étaient si peu communs qu'il faut aller dans le menu et aller dans un sous-menu réglages manuels pour pouvoir tout changer. On a la luminosité qui est vraiment littéralement appelée comme ça. On a les mise au point, le white balance, l'obturateur au moins qui est nommé comme il faut. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mes settings manuels comme je veux. Donc ça, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir commencer les tests tout de suite. Et je vais commencer par un test dans un environnement. Très éclairé. Enfin, avant de passer au test, on va donner à notre pauvre petite caméra le rig professionnel qu'elle mérite. Euh, j'ai qu'il fallait connecter la caméra au gimbal. Bon, ben après plusieurs tests de calibration, on dirait bien que la caméra est trop légère pour mon gimbal. Donc, euh, comme vous voyez, elle n'arrête pas de vibrer parce que les moteurs euh, n'arrivent pas à se calibrer avec. Donc, malheureusement, on devra se passer de magnifiques mouvements cinématographiques qui auraient peut-être pu sauver la qualité de merde de cette caméra. Bon, allez, on fait les tests. Bordel de merde, c'est vraiment pire que ça à quoi je m'attendais. Ah, j'avais pas pensé que ça serait en interlacé euh, et que donc on aurait des lignes dégueulasses comme ça au travers. Complètement oublié que j'avais, euh, je sais pas ce que j'avais fait avec la lentille, euh, rentrer dans un acteur ou quelque chose. Ouais, l'interlacer est vraiment dégueulasse quand on fait du mouvement. On peut voir ça. Euh, arc euh, <rire> dans les arbres euh, au loin, ça se voit que euh, on est vraiment pas en, enragé ici. C'est à noter aussi que le fichier vidéo c'est .mod. Dans le noir, c'est vraiment pas aussi mal que je pensais. Euh, c'est vraiment du noir profond. On voit pas de, il y a pas de. Euh, Voyons, il n'y a pas de bruit. Il n'y avait évidemment pas beaucoup de choses pour jouer avec le focus. Il n'y a pas beaucoup de shallow focus. Ça, c'est vraiment le maximum que j'ai pu faire euh, en essayant de focuser sur une figurine très proche de la caméra. Clairement pas du F1.4. Donc, euh, c'est sûr que c'est plus une caméra de white shot. Et euh, avec un petit peu d'éclairage et de couleur, qu'est-ce que ça donne sur une face d'humain euh, ben, Disons que ça rattrape pas vraiment l'acteur en tant que tel. Hein. Euh, aucun cadeau ici. Euh, l'acteur est vraiment à son plus cru, à son plus laid. Donc, donc, c'est effectivement du 720i par 480i, euh, 29,97 frames par seconde. Euh, J'ai regardé sur la caméra, on ne peut pas changer d'interlacé à progressif. Malheureusement, mais en le mettant dans une séquence interlacée, on va l'utiliser le montage, ça va, les lignes ne sont plus visibles. Ça va, c'est une qualité de merde, hein, on s'entend ça reste que je suis quand même intéressé à essayer de faire un petit projet avec ça. Bon, je ne pas contrôler le depth of field, ça c'est problématique. Bon, dans l'obscurité, c'est quand même pas si mal. Euh, je, peux pas utiliser, je peux pas utiliser mon gimbal non plus. Les couleurs sortent vraiment euh, très euh, DV style, euh, petite caméra des années 90, ça c'est sûr. Euh, Peut-être qu'avec euh, une petite colo, ça pourrait s'arranger. Ça dépend du style aussi, euh, du genre de ce que je veux filmer. Ça sera à considérer. Ok, c'est bon, je vais le faire. Donc, je vais faire un petit court-métrage avec cette magnifique caméra. Euh, oui, le résultat visuellement sera très moyen, mais ne pas oublier que le son est beaucoup plus important que l'image dans le cinéma. On décroche beaucoup plus vite quand le son est pourri que quand c'est le cas de l'image. Et l'image, justement, indépendamment euh, du genre, avec les couleurs, l'éclairage, ça peut marcher avec l'esthétique du film. Donc, pour compenser, je mettrai beaucoup plus d'efforts sur le son, c'est promis. J'ai même pas de date prévue à ce projet débile parce que bah, j'ai pas encore d'idée et voilà. À la prochaine bon reconfinement.